Hey, bienvenue Aujourd'hui la paix Paris balance la musique Et une cascade Ah c'est bon ça Paris ambiance disco John Travolta au moins deux. Restez-les remets plus tard. Bambaris dans le casse. Change.